Ok, bon, bah, c'est parti alors. Euh, donc, euh, effectivement, on va parler de euh, la gouvernance sur la blockchain. Euh, en fait, le, le vrai titre, ça aurait été plutôt euh, les nouvelles formes de gouvernance euh, possibles euh, sur les protocoles de registres distribués euh, avec un consensus et tout ceci euh, de façon autonome, mais on va faire clair. Alors, euh, donc je suis euh, Alexandre David, euh, je travaille pour, pour Eureka qui est un un organisme de, de formation sur euh, justement les technologies euh, liées au protocole Bitcoin et Ethereum. On appelle ça aussi la technologie blockchain. Euh, donc euh, vous pouvez euh, bien évidemment euh, commencer à commenter euh, directement sur le hashtag euh, Passage en scène Hacking Space Festival si vous avez euh, des, des remarques euh, en temps réel, ou si vous avez des questions, si vous voulez qu'on garde contact, ou aussi si vous voulez avoir les sources hein, de, euh, de, de mes slides. Euh, donc effectivement, il y a quelques années, euh, je suis parti sur un, un constat en découvrant ces technologies, c'est celui que euh, les États sont exactement dans la même situation que l'Église d'il y a mille ans. Alors euh, effectivement, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, on s'est euh, un peu moqué. Euh, Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on, on, on panique un peu, parce qu'il est clair que ces technologies-là euh, ne peuvent pas être désinventées, ne peuvent pas être retirées et on va euh, avoir euh, les États euh, qui vont devoir euh, coexister avec ces systèmes, du moins euh, en, en partie. Alors, euh, bon, j'avais préparé une petite blague, <rire> mais euh, je ne sais pas si euh, vous allez vraiment participer. Euh, je voudrais savoir ici, déjà, qui a entendu parler de la blockchain euh, déjà ouais, tout, le monde connaît, euh, tout le monde connaît la blockchain, ok. Euh, je voudrais savoir ici s'il y avait une personne qui pourrait euh, nous expliquer ce qu'est la blockchain en une phrase. Est-ce que quelqu'un sont sont son, son capable de, de, de, de, de, de... Tout, le monde sait, tout le monde en a entendu parler est-ce que est... euh, alors ah ouais, les... est-ce est est qu'on peut, est qu peut donner un micro euh... ouais, alors, malheureusement, pas trop. Pas mon micro mais... bah, en fait la, la blague ne fonctionne pas assez. <rire> Bon, euh, je pense qu'on va, qu va juste gérer ça, en fait, et voilà. Bon, on va aller, euh, on va aller directement à l'essentiel. Euh, donc, effectivement, euh, par rapport à ce qu'on a pu entendre, c'est vrai qu'on euh, a une mauvaise idée de la blockchain. On pense toujours que c'est une sorte de, de registre de livre des comptes qui est distribué et euh, qui, euh, comment dire, est infalsifiable et sécurisé. C'est complètement faux. En fait, euh, la blockchain, c'est juste ça, c'est une structure de données, c'est une sortie c'est une sortie d'un outil de production qu'on appelle un protocole de validation. Et en fait, il faut faire vraiment attention à toutes les caractéristiques de ce protocole de validation. C'est-à-dire qu'il faut faire attention euh, à l'algo euh, cryptographique utilisé, il faut faire attention à toutes les propriétés, par exemple tout ce qui est euh, block time, block size, etc. Parce qu'effectivement, eh en sortie, vous n'allez pas avoir la même chose. Donc pensez que la blockchain, c'est déjà une plateforme unique, ça c'est complètement faux. Il n'y a pas une blockchain, il y a des blockchains. Et euh, aussi, penser que dès que vous avez une blockchain, vous avez forcément de la sécurité. Là aussi, c'est euh, complètement un, un mythe. Euh, la deuxième chose qui est aussi importante à expliquer, c'est que ce protocole de validation, eh bien, il ne fonctionne pas tout seul. Hein. Il fonctionne grâce à une communauté. Et cette communauté, on peut la dispatcher en différents types de populations, dans lesquelles on va retrouver bien évidemment des utilisateurs, mais aussi euh, ce qu'on appelle des validateurs. Suivant le type de protocole de validation qu'on va utiliser, on ne va pas retrouver les mêmes validateurs. Généralement, quand on vous explique la blockchain, on vous parle de mineurs et de puissance de calcul. Eh ben, c'est faux. Hein. Il y a un type, effectivement, qu'on appelle la proof of work, où on va avoir un protocole de validation qui va fonctionner avec euh, de, des mineurs, euh, avec de la puissance de calcul, avec euh, un taux de hash. Et puis, effectivement, on va avoir d'autres systèmes, d'autres types de euh, protocoles de validation, comme par exemple de la proof of stake, où là, on va plutôt parler de forger. On rentre vraiment dans des, dans des euh, philosophies complètement différentes par rapport à, euh, à des mineurs. Alors, on pourrait aussi développer des antithèses et, euh, et préciser tout ça, mais je ne pense pas qu'on ait réellement le temps là-dessus. Euh, en tout cas, euh, si vous avez des questions, euh, ça ferait un plaisir de, de, de compléter. Donc, le protocole de validation, il n'y a pas que de la proof of work, il y a aussi euh, tout ce qui est proof of burn, proof of humanity, euh, euh, proof of stake, proof of stake velocity, etc. Euh, et euh, donc, euh, ça, si on ne fait pas attention à ça, et qu'on regarde uniquement la sortie, c'est-à-dire la blockchain, ben, on peut être très vite tromper, d'accord Il euh, y a une autre chose aussi à expliquer. Bonjour c'est que euh, sur cette blockchain, eh bien, on va avoir une base de données sur laquelle on va consigner non pas qui possède combien, mais on va consigner sur cette blockchain qui envoie combien à qui. Et ce qu'on va consigner surtout, eh c'est ça, c'est cette unité de compte. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est le symbole universel de toutes, de toutes les unités de compte, euros, dollars, etc. C'est pour vraiment simplifier. Parce qu'effectivement, là, on est un peu sur des assets on-chain. C'est une philosophie complètement différente des, des registres dupliqués qu'on a pu utiliser, enfin, que les établissements bancaires et financiers utilisent pour eff effectuer nos transactions actuellement. Donc, effectivement, plus vous avez de personnes ici qui se mettent à participer au protocole de validation, plus vous allez avoir une blockchain sécurisée, et plus euh, effectivement l'unité de compte va augmenter de valeur grâce à cette sécurité et plus cela va inciter de nouvelles personnes à participer. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre c'est qu'en fait la blockchain ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une question de plusieurs aspects. On va rentrer dans un, dans un cercle virtueux euh, avec l'aspect bien évidemment euh, économique, l'aspect anthropologique, social, psychologique et l'aspect, alors ici on ne le voit pas du tout, mais c'est celui de la gouvernance politique, c'est un peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, on parle toujours du fait qu'effectivement, euh, euh, la blockchain serait une technologie mérifique euh, En réalité, le, la véritable innovation de Bitcoin, ce n'est pas la blockchain. La véritable innovation de Bitcoin, c'est le consensus distribué. Hein. C'est ce qu'on arrive, à... voilà. ce qu arrive à créer juste ici. Là, en fait. Donc, quand on parle de blockchain, c'est juste un élément d'un système beaucoup plus complexe qu'on appelle protocole de registre distribué. Et ensuite, vous avez différents types de protocoles de registre distribué. Euh, vous avez des protocoles de registres distribués qui sont ouverts, type Bitcoin, Ethereum, et vous avez des protocoles de registres distribués fermés, euh, où là, effectivement, bah, on va être rentré dans des réseaux un peu centralisés, puis ça va dépendre de ce que vous allez compiler, hein, tout simplement. <coughs> Alors, donc, ouais, effectivement, c'était la petite blague pour euh, expliquer que vraiment, l'invention de Bitcoin, bah, elle est quand même unique. Et ça, il faut le dire aussi. Hein, ce, ce consensus, il ne s'est pas créé comme ça en un claquement de doigts. Euh, aussi, Bitcoin est cap capitalisé à plus de 10 milliards de dollars. Lorsque vous forquez Bitcoin, est-ce que vous recréez automatiquement euh, une, euh, un système capitalisé à 10 milliards bah oui oui oui <rire> non non clairement non c'est pas possible d'accord donc euh, Bitcoin s'est construit vraiment au fur et à mesure hein. si on, on revient un peu dans l'histoire dans le contexte quand Wikileaks a voulu utiliser euh, les paiements Bitcoin parce qu'effectivement c'était fait euh, geler leur compte, euh, il, euh, il euh, y, a, y a Satoshi Nakamoto, le créateur du protocole, qui est revenu sur scène pour expliquer que bah non, il ne faut pas euh, jeter les projecteurs sur cette technologie, elle est en bêta, euh, elle est en cours de, de construction, et il faut laisser le temps au protocole de se développer, tout comme c'est le cas pour Ethereum, et on va en parler tout à l'heure. Alors, on va revenir un peu sur, sur pas mal de choses, on essayer de, de démystifier pas mal de, de, de bêtises qui sont dites. Euh, concernant les types de population, les, les acteurs qui, qui, qui synchronisent avec ce protocole. Alors là, je vous ai mis les acteurs principaux. En réalité, il y a beaucoup plus que ça. Euh, on entend souvent dire qu'il y a un problème de gouvernance au sein du protocole Bitcoin. C'est clairement faux, d'accord. Euh, en réalité, il y a plusieurs consensus. Et ces consensus, euh, ce, euh, comment dire, ce, ce, ce, ce sont obligés un peu de s'engueuler euh, pour essayer de trouver toujours la meilleure solution. Donc on est vraiment plus dans une, une démocratie numérique euh, que, euh, que les, les démocraties euh, soi-disant de la République française, qui est en réalité une démocratie représentative. On est dans un régime parlementaire. Là, il y a vraiment beaucoup plus de... de, de comment dire Vous avez beaucoup plus le... le de, de parole et, euh, et, et vous participez beaucoup plus au système que euh, dans le système actuel. Euh, donc, euh, euh, on parle toujours qui est. Euh, enfin, on dit toujours qu'il y a un, les mineurs qui ont le pouvoir sur le système. Là aussi, c'est complètement faux. En fait, les mineurs. On peut appeler validateur quand on, si on veut rester assez vaste. Euh, on ne représente qu'un seul consensus. Il y a d'autres consensus. Vous, en tant qu'utilisateur, vous avez aussi votre mot à dire. Si vous n'utilisez pas la technologie, bah, il ne se passera rien. Euh, pareil pour euh, les exchanges, tout ce qui est place de marché. S'ils si n'introduisent pas les technologies sur leurs nœuds, pareil, elles ont leur mot à dire. Et, euh, on pourrait parler par exemple de Coinbase qui fait du permission and permissionless. C'est-à-dire que si vous avez vos clés... Alors, je vais un peu vous expliquer ça aussi tout à l'heure, euh, sur Coinbase, c'est eux qui contrôlent vos bitcoins, d'accord Et si Coinbase coule, vos bitcoins coulent, tout comme ça, euh, ça s'est passé sur, euh, sur MTGOX, d'accord Donc, il faut vraiment rapatrier les clés pour les, pour les contrôler. Il y a d'autres consensus, comme par exemple celui des, euh, des développeurs du corps protocole, qui, eux, doivent effectivement être toujours en accord avec euh, les mineurs. S'il y a un dissensus entre ces deux consensus, bah, on n'avance pas, on discute et on, on prend le temps de mettre à jour le protocole au fur et à mesure pour que ça convienne à tout le monde. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes mineur, bah, vous, vous cherchez quand même un retour sur investissement. Hein. Ça, ça, ça, ça coûte quelque chose. Euh, c'est aussi un réseau, hein, euh, Bitcoin, euh, et ces protocoles de registre distribués, c'est surtout des réseaux, des réseaux en pair à pair Alors, je ne vais pas refaire un cours sur les réseaux en pair à pair euh, La seule chose qui est vraiment importante à dire, euh, enfin, il y a deux choses importantes à dire. Euh, la première, c'est qu'effectivement, tous les nœuds ne sont pas forcément des mineurs. Hein. Euh, il y a 5700 nœuds à peu près actuellement. Donc, ça se déconnecte, ça se reconnecte, hein, c'est en temps réel. Euh, mais pour miner, faut vraiment, vous avez vraiment une couche supplémentaire sur, sur votre nœud. Vous allez installer un logiciel et vous allez participer. Au protocole de validation qu'on a pu voir un peu au début, on expliquait un peu au début. La deuxième chose aussi qui est très importante à dire, c'est que euh, chaque nœud a euh, non pas une copie de la blockchain, d'accord C'est pas un nœud qui va faire un appel pour copier coller une blockchain. On a une réplique de la blockchain. Et ça aussi c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on va, euh, quand on met en place un nouveau nœud, on va euh, répliquer on va reconstruire chaque bloc au fur et à mesure, on va revérifier toutes les transactions pour le protocole Bitcoin, on va vérifier euh, la première transaction du 12 juillet 2009, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord euh, donc Effectivement, quand on parle de blockchain, on parle toujours du, du chaînage de blocs. En réalité, il y a d'autres technologies qui sont très intéressantes. C'est pour ça qu'il faut plutôt parler de protocoles de registres distribués ouverts plutôt que de blockchain, d'accord Et l'une des premières technologies, bah, c'est la cryptographie à clé publique, hein, la cryptographie asymétrique dans laquelle on va s'identifier dans le réseau. Euh, le problème avec ces technologies, c'est qu'elles sont toujours livrées avec des papiers scientifiques que personne ne lit et euh, pourtant, euh, en simple introduction, bah, on comprend un peu quelles sont les motivations, quelles sont l'idéologie de ces technologies. Euh, bon, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est vrai qu'on a un peu perdu de temps. Ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, en utilisant ici euh, une adresse, alors ici, on va générer une clé privée qui est une sorte de mot de passe, d'accord On va garder ça confidentiel. On va avoir une clé publique, ici, une sorte de numéro de compte. Et euh, on génère cette clé, cette clé privée à partir d'un point euh, généré aléatoirement sur une courbe électrique sur corps fini. Hein, d'accord, avec l'algo ECDSA, mais bon, voilà, on va pas... Ce qui est important ici à dire, en fait, c'est que euh, bah, lorsqu'on vous envoie des bitcoins, par exemple, sur une adresse, vous gardez deux protections, d'accord, pour protéger votre clé privée. Euh, si on vous envoie des bitcoins sur votre clé publique, ce qui est possible aussi, euh, eh bien, vous perdez cette protection-là, d'accord. Donc, il y a aussi certains euh, bons usages à faire de la technologie pour se protéger, d'accord. Euh, on parle toujours du chaînage de blocs, on ne parle pas des clés. On ne parle pas non plus du chaînage des transactions. Alors ça, je suis désolé mais on ne voit rien du tout. Euh, donc je vais essayer un peu d'expliquer. Bon, ce n'est pas vraiment si important que ça. Euh, ce qui est important de comprendre par rapport au chaînage des transactions, c'est que euh, vous allez, euh, comment dire, euh, vous, allez, vous allez pouvoir retracer les unités de compte, là ici en l'occurrence on va parler des bitcoins, jusqu'à l'origine même, d'accord Donc euh, acheter de la drogue, etc. sur, sur bitcoin, tout ça c'est du mythe, c'est n'importe quoi, c'est une très mauvaise idée. En fait, bitcoin c'est un réseau euh, de surveillance euh, financière de masse, d'accord Et ça aussi il faut le dire. Alors après il y a des bonnes pratiques hein, pour se protéger, euh, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, j'espère que vous aurez des questions là-dessus, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Euh, encore un petit truc ici à dire. Quand vous avez une transaction en cours, donc là on ne voit pas, euh, pour débloquer en fait les, les, les bitcoins, euh, bien il faut simplement disposer des clés. Voilà. Vous avez la clé privée ici euh, et vous débloquez en fait les adpots. Je n'ai pas expliqué en fait euh, tout ce qui est euh, transactions, les UTXO, etc. Mais c'est aussi important de rappeler qu'il n'y a pas que le chaînage de blocs, il y a aussi le chaînage de transactions. Et en réalité, les établissements bancaires et financiers s'intéressent plus au chaînage des transactions qu'au chaînage de blocs. On va voir pourquoi. Euh, là, on est en train de disséquer un peu un bloc. Euh, c'est un bloc de la blockchain de Bitcoin. d'accord. Suivant votre blockchain, vous n'allez pas avoir les mêmes éléments. Euh, ici, ce qui est important à dire, c'est que euh, dans, euh, on, a, on a un bloc qui est euh, séparé en deux parties. On a ici une partie qui est un en-tête. Alors malheureusement, on ne voit rien, je suis vraiment désolé. Euh, un en-tête de bloc. Et on a une deuxième partie qui, ici, est le contenu et qui contient toutes les transactions. d'accord. Ces transactions sont rangées en utilisant ce qu'on appelle des arbres de Merkel. C'est une certaine structure de données aussi. Euh, le premier élément important à retenir euh, lorsqu'on parle de bloc, c'est l'empreinte du bloc précédent, d'accord C'est pour ça qu'on retrouve ce chaînage de blocs. Hein euh, la seconde chose, bon, effectivement, on a aussi euh, l'identité euh, du bloc en lui-même. Euh, et euh, ici, ce qui est à retenir, c'est en fait, c'est la cible et le nonce qui permet de participer au consensus, qui permet de participer au protocole Hcash, d'accord et qui permet en fait de participer à ce qu'on appelle la proof of work, la preuve de travail. Donc en fait, pour valider votre bloc, hein, pour, pour dire que votre bloc est valide, on va vous donner un puzzle, une épreuve, qu'on appelle la cible, avec une target, et vous allez devoir trouver un nombre aléatoire, enfin vous allez, euh, vous allez incrémenter un nom, ce qui est un nombre aléatoire, pour trouver une cible qui est inférieure à la target. Et ça, euh, dans le protocole h c'est très compliqué. Donc ça s'apparente à une sorte de sous de Hein, dans lequel vous allez avoir un réseau qui va vous soumettre un sudoku et vous, vous allez tout simplement résoudre votre sudoku. Si vous avez bon, on va pouvoir faci euh, facilement vérifier. Si vous avez si vous avez faux, bah, vous serez rejeté, d'accord. Si vous essayez de falsifier les, les transactions, euh, et bien tout simplement vous serez ignoré, hein, comme nous dans le réseau. Vous serez hors consensus. Euh, voilà, effectivement, euh, c'est aussi pour dire que quand on parle de bloc, c'est pas, euh, on n'utilise pas un vocabulaire pour vous expliquer la blockchain. Quand on parle de bloc, c'est un terme aussi utilisé en cryptographie. Et en fait, euh, un bloc, c'est ça, c'est simplement un hash. Voilà. Donc ici, on voit euh, on voit le niveau de difficulté de ce bloc. Alors, euh, et puis tout, tout, les, tous les éléments. Mais bon, on ne va pas rester euh, longtemps là-dessus. Euh, donc au final, avec notre bloc, euh, avec notre système, on arrive à créer un peu euh, notre blockchain. Et, et euh, comment dire euh, ce qui est important aussi à dire avec cette blockchain, c'est que... Euh, eh bien, si on l'utilise, ce n'est pas par hasard, hein. ce n'est pas une nouvelle technologie qu'on a découvert. En fait, on aurait pu construire des blockchains avec euh, euh, transmission de valeur depuis euh, au moins le début des années 90, avec euh, un, un simple algorithme comme MD2 et puis des signatures cryptographiques. Euh, si on parle aujourd'hui euh, de blockchain, c'est vraiment un mythe. Hein. Il faut surtout parler de bitcoin et du consensus. Le consensus est vraiment unique, c'est une, une invention qui est éphémère, donc on a vraiment la chance de pouvoir euh, expérimenter ça, expérimenter ça, euh, la question c'est de savoir euh, jusqu'à quand en fait. Hein. Bon, je vous rassure, hein, le réseau n'est pas là de disparaître non plus. Euh, donc ce qui est important en fait euh, pour savoir si on a besoin d'une blockchain ou pas, c'est de se poser la question euh, de comment fonctionne un réseau en pair à paire. Et un réseau en pair à -pair, eh bien, vous avez trois caractéristiques qui sont importantes. La première caractéristique c'est euh, celle qui concerne la... la, la la cohérence, c'est-à-dire l'état du réseau. La seconde caractéristique, c'est celle de la disponibilité, c'est-à-dire le fait de faire une requête et de recevoir une réponse sur le réseau. Et euh, la troisième caractéristique, c'est euh, ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire le fait que le réseau bien, ne tombe pas en panne. Le problème, c'est que vous ne pouvez, pouvez pas avoir ces trois caractéristiques en même temps. C'est-à-dire que euh, vous n'allez pas pouvoir avoir euh, le, le même état du réseau pour tout le monde au même moment. Donc, vous allez devoir utiliser et trouver un système pour vous mettre d'accord sur l'état du réseau. Et c'est là où, effectivement, vous faites appel à une blockchain. Donc, euh, euh, si vous faites un réseau centralisé euh, en pertoupir avec, euh, euh, avec des nœuds, comme on a pu voir tout à l'heure, vous pouvez euh, demander à chaque nœud du réseau de faire référence à un nœud central et vous pouvez faire un, ce qu'on appelle un protocole de registre distribué centralisé. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de blockchain, à moins que vous soyez schizophrène. Euh, alors, ça y est, on commence un peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc, euh, effectivement, quand on sécurise la blockchain de Bitcoin, on utilise le protocole de validation qui est de la « proof of work ». Et on rentre euh, dans ce qu'on appelle un peu l'achocratie, c'est-à-dire le pouvoir à celui qui a de la puissance de calcul. C'est ce qui forme déjà un consensus. Vous avez euh, une façon de voter hein, quand vous êtes dans un réseau en paire à paire. Euh, les blocs, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, des fois, vous avez deux blocs qui arrivent en même temps. Alors, vous avez un bloc time sur le protocole de validation qui est utilisé sur Bitcoin, qui est de 10 minutes. Ce n'est pas par hasard, c'est pour éviter ce qu'on appelle les blocs orphelins, mais ça arrive encore. Alors, il y a une roadmap pour élaguer euh, tout ça et, euh, et éviter le, le plus possible de blocs orphelins, ce qui n'est pas le cas sur Ethereum. Euh, donc euh, effectivement, quand vous êtes un mineur et que vous avez deux blocs qui arrivent, et bah, vous avez un choix à faire. Quelle blockchain allez-vous construire Votre blockchain va forquer. Et in fine, il y aura toujours une blockchain qui fera consensus sur le fork. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail un peu après. J'aimerais aussi passer sur une autre forme de gouvernance qu'on appelle la stécocratie, via euh, un protocole de validation qu'on appelle la proof of stake. Je pense ici que euh, tout le monde sait un peu de quoi on parle quand on parle de la proof of work, avec euh, cette puissance de calcul, ce taux de hash, hein, on, on peut revenir un peu rapidement ici. Euh, alors, malheureusement, on ne voit rien du tout, donc je vais un peu décrire parce que c'est vrai que je suis un peu passé vite. Euh, Aujourd'hui, le réseau Bitcoin, il culmine à 1,8 hexah par seconde, d'accord Et ça aussi, c'est important de le dire, ça en fait le réseau le plus puissant jamais construit. Pour vous donner une ordre d'idée, oh on ne voit rien du tout, c'est une horreur. Google, euh, lui, euh, représente euh, moins de 1 pétah, c'est ce qui fait à peu près 1800 Google aujourd'hui sur Bitcoin. Alors ça vacille, hein, ça monte, ça descend, etc. C'est des gens qui se débranchent, des gens qui se rebranchent, vous avez une difficulté qui s'ajuste, Mais voilà. Euh, La stécocratie, c'est une philosophie complètement différente. C'est de se dire, voilà, cette puissance de calcul, bah, pour sécuriser une blockchain, c'est un peu trop euh, de dépenser. d'accord Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une éric de ménage en mettant euh, des actifs sur le côté. La proof of stake, ça signifie la preuve par la possession d'actifs, d'accord C'est euh, plus de la preuve par euh, le travail. Donc, on ne va plus vous demander vraiment une puissance de calcul. Il va toujours avoir une question de puissance de calcul. Si dans les questions, vous voulez me poser euh, des questions concernant euh, les, les possibilités, les problèmes, les failles de la proof of stake, on pourra en parler. Euh, et donc là, effectivement... Euh, sur Bitcoin, on était sur un réseau qui est computer-driven, d'accord Là, dans la proof of stake, on rentre dans, dans, dans un réseau qui est social-driven. C'est-à-dire que vous allez un peu déléguer euh, votre pouvoir, votre souveraineté, euh, et vous allez devoir faire confiance euh, aux possédants euh, d'actifs. Si vous avez, par exemple, euh, 10% de la masse monétaire totale euh, contenue dans le réseau, eh bien, euh, vous aurez 10% de chance de trouver un bloc. Toutes les, euh... Alors, après, ça dépend du block time, là aussi, pareil. Il euh, y a plusieurs algos hein, de Proof-of-Work, il y a plusieurs algos de proof of stake, donc euh, c'est difficile de faire des comparaisons entre, par exemple, Bitcoin et, euh, et Litecoin, ou, euh, ou uh, Peercoin, qui d'ailleurs utilisent de la Proof-of-Work et de la Proof-of-Stack, euh, mais il y a d'autres réseaux qui utilisent exclusivement de la proof of stake comme par exemple Blackcoin, ex, etc. Euh, et puis Ethereum, bien évidemment, va passer sur de la Proof-of-Stack euh, mi-2017, lors du passage à l'âge de glace. Une des règles qui fait consensus, c'est ce qu'on appelle la règle de la chaîne la plus longue. Euh, pour vous donner une idée de comment, est, euh, comment fonctionne une blockchain, ben, en réalité, dans le réseau, vous avez différentes branches. Ce n'est pas une seule branche, ce n'est pas comme un train avec différents wagons, si on peut s'imaginer ça comme ça. C'est En fait, vous avez différentes blockchains qui se construisent au fur et à mesure. Et la chaîne qui fait consensus dans le réseau, c'est-à-dire la véritable chaîne, c'est ce qu'on appelle la chaîne qui est euh, la plus longue. Alors, on pourrait imaginer que c'est ça si on arrive à voir quelque chose. Euh, un autre aspect, autre que euh, euh, juste technologique, euh, qui est important aussi à comprendre sur ces technologies, c'est qu'il y a aussi un aspect anthropologique, un aspect, euh, euh, comment dire, euh, euh, psychologique, d'accord <coughs> Donc là on va pas, euh, du coup on n'a pas le temps de vraiment de, de parler de tout ce qui est bulle euh, qu'on a pu voir sur le cours de Bitcoin. Là on a mis aussi le cours d'Ethereum, euh, mais malheureusement euh, on ne voit pas grand chose non plus. On va s'intéresser un peu à ce qui s'est passé juste ici là. Euh, vous allez voir que c'est euh, un cas pratique qui est très intéressant. Euh, donc, tous ces aspects euh, technologiques, euh, économiques, anthropologiques et de gouvernance politique euh, via les algorithmes cryptographiques eh bien, permettent d'atteindre ce qu'on appelle le consensus de Nakamoto, d'accord Donc, on va avoir des règles et euh, les utilisateurs, tous les consensus, tous les types d'acteurs vont suivre ces règles. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe sur Bitcoin, c'est pas grave, ces technologies sont fongibles, vous allez sur Ethereum. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe sur Bitcoin ou sur Ethereum Pas de problème, vous avez d'autres crypto-monnaies, d'autres systèmes, d'autres protocoles de registre distribués ouverts sur lesquels vous pouvez vous rabattre. Vous n'êtes toujours pas d'accord Créez votre propre système, vous pouvez le forker, il n'y a, a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec toutes ces technologies, eh ben continuez à utiliser le système actuel, d'accord Vous avez le choix et ça aussi, c'est important de le dire. Euh, donc, toutes ces, euh, toutes ces, tous ces aspects nous permettent de créer un consensus nous permet de créer de la confiance et donc ça ne pas nous étonner qu'on puisse euh, à un moment eh bien, euh, créer euh, la toute première application qui est celle de l'outil monétaire. Donc euh, la première application du protocole Bitcoin, c'est ce qu'on appelle la monnaie numérique distribuée, programmable, hein, ça va au-delà de la monnaie, hein, ça transcende la monnaie, sur support virtuel. Hein. Parler de monnaie virtuelle, c'est euh, un peu péjoratif. Et donc effectivement, bah, on va un peu démystifier tout ça. La monnaie sur Bitcoin, vous vous avez euh, un input, vous envoyez, euh, vous poussez un call to action euh, pour envoyer euh, votre transaction. En réalité, une transaction en Bitcoin, c'est juste trois lignes de code. Voilà, ça n'a pas un gros cerveau. Euh, donc ça, c'est la première application. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour retrouver de nouvelles applications, développer euh, les possibilités d'un tel système Eh bien, c'est très simple. On change les opérateurs, on rajoute des informations. Et en fait, on vient de passer d'une simple transaction de A vers B, à une application comme un séquestre. Donc on va passer sur une application d'assurance en peer to pire. Des applications, on appelle ça des applications décentralisées. Hein Et euh, des applications, il ben, y en a tout un tas. Euh, on raconte souvent que Bitcoin, c'est une technologie qui est disruptive face au système bancaire. Ça, c'est complètement faux en fait. Hein Bitcoin est disruptif avec tout le système. Si vous mettez toutes ces applications les unes à côté des autres, vous pouvez gérer ce qu'on appelle des entités distribuées de façon autonome. Vous pouvez gérer ce qu'on appelle des DAC, pour Distribute Autonomous Corporation. Vous allez pouvoir créer des entreprises distribuées de façon autonome. Vous allez pouvoir aussi construire ce qu'on appelle des DAO, des euh, Distribute Autonomous euh, Organization. Et nous, on va justement s'intéresser à DAO. Alors, pas Étienne DAO, mais euh, la Distribute Autonomous Organization. À qui ça s'adresse Eh bien, ça s'adresse euh, un peu à tout le monde que vous soyez euh, simple programmeur dans votre coin ou euh, que vous soyez une grande organisation. Euh, D'ailleurs, euh, c'est assez utile pour une, or une grande organisation qui, euh, qui a beaucoup de mal à être agile parce que là, vous automatisez pas mal de, de, de systèmes et puis surtout, vous consolidez aussi euh, la confiance dans un tel système. Bon, on va parler aussi d'un cas concret qui est The DAO, hein, qui, a eu, euh, qui, est, qui est toujours en cours et puis on va un peu expliquer ce qui s'est passé et ce qui se passe. Euh... <coughs> Donc effectivement, ça s'adresse aussi bien à des personnes qui collaborent ensemble plutôt que de vous embêter à faire euh, des démarches au centre de formalité des entreprises. Vous achetez des ETH, vous créez votre DAO, vous la financez à 2, à 3, à 4 et vous pouvez déjà commencer à, euh, à agir dessus. Euh, le code de la DAO, c'est un code qui est open source. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter là, c'est arbitraire. Vous pouvez le configurer, vous pouvez euh, le forquer, vous pouvez ajouter des fonctionnalités et vous pouvez supprimer des fonctionnalités, hein, des, des fonctions concrètement. Euh, et donc, effectivement, une des premières règles de la DAO, bah, c'est qu'elle euh, euh, euh, elle fonctionne sur son protocole. Donc, si on ne prend pas le temps d'auditer le protocole en lui-même, la, robuste, la robustesse du protocole, eh bien, effectivement, tout ça, ça va impacter la DAO. Donc, euh, si, on prend par exemple, euh, si on prend par exemple Bitcoin qui est euh, vulnérable à ce qu'on appelle les attaques à 51%, euh, votre DAO sera vulnérable aux attaques à 51% euh, et, et ça, ça paraît logique. Pareil, si vous faites une DAO sur Ethereum, euh, vu que si vous êtes sur un protocole comme de la proof of stake qui est vulnérable bah, au stake grinding ou euh, au nothing at stake, c'est pareil pour votre DAO. Donc ça c'est important. Bon, je vous rassure, en fait, ça va simplement ébranler la confiance, hein, ça va faire comme l'euro, quand vous avez une crise financière, tout le monde dit oh là là, et puis après euh, personne ne change ses habitudes. Euh, donc, bah, la première chose sur la, la, la, la DAO, euh, on va parler de sa phase de création. Euh, parce qu'effectivement, il faut bien commencer par quelque part. Donc, on va faire une sorte de crowdfunding, une sorte d'IPO, d'accord Dans lequel on va, euh, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a, un, il y a un, un, une couche sociale aussi. Donc, vous allez faire euh, une annonce sur les réseaux sociaux, sur les forums. Alors, vous avez plus de chance si vous êtes euh, un influent euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, vous allez décrire votre projet, d'accord Vous allez chercher des financements. Donc là, on va prendre un exemple concret où, euh, effectivement, on va avoir une DAO qui est, sur, qui est sur Ethereum. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est que bah, la première DAO, c'est Bitcoin, d'accord On l'a vu avec cette espèce de, de, de, de, de protocole. Hein. Un protocole, c'est un ensemble de règles. Et euh, effectivement, euh, bah, Bitcoin, c'est une sorte de première constitution numérique. Donc, on va avoir des investisseurs qui vont être intéressés par la DAO, qui vont envoyer des fonds, qui vont financer la DAO. Alors, euh, si effectivement, euh, la DAO n'atteint pas son objectif, hein, c'est un peu comme une campagne Kickstarter, eh bien, la DAO va rembourser euh, le, les, les fonds automatiquement aux investisseurs. Euh, concernant, alors j'ai un peu simplifié, mais euh, c'est n'est pas grave, d'ailleurs, de toute façon, on ne voit rien, donc je vais réexpliquer. Euh, en concernant cette phase de création, vous avez différentes étapes pour récompenser les personnes qui ont pris des risques préalablement. Euh, C'est-à-dire que euh, pour euh, un certain nombre d'unités de compte, vous allez recevoir des actions de la DAO, d'accord Vous allez recevoir ce qu'on appelle des DAO tokens. Alors là, on le voit un peu rapidement ici, des DAO tokens. Donc pour euh, un DAO token, vous allez recevoir un Ether. Bon, c'est faux dans pratique, mais euh, c'est pour euh, rester simple. Euh, au bout de deux semaines cette IPO, on va avoir effectivement le prix de cette action qui va commencer à euh, grimper. Alors, pas, pas de grand-chose, mais c'est pour vous inciter vraiment à euh, participer au crowdfunding. Bon, généralement, si vous avez dépassé le seuil avant, hein, c'est OK pour la DAO. Euh, mais effectivement, ça permet de, de stimuler un peu les investisseurs réticents, ceux qui ont entendu parler, qui sont intéressés d'investir, mais qui n'ont toujours pas fait la démarche. Euh, et donc, effectivement, les quatre derniers jours, bah, vous avez euh, le prix de l'action la de, de la DAO qui, euh, qui grimpe et qui s'envole. Euh, donc, effectivement, on a ce concept de DAO token, euh, sur lequel, euh, effectivement, eh bien, votre DAO token euh, va être euh, comment dire, euh, une sorte de propriété qui va vous attribuer des droits. Le premier droit, c'est celui du droit de vote. D vous allez pouvoir voter, participer dans la DAO. Le deuxième droit, c'est celui euh, de toucher des dividendes. Et on va en parler un peu après. Euh, <coughs> donc effectivement, quand la DAO est investie, on a la DAO qui crée, euh, euh, des, des, qui va émettre euh, ex-nilo des DAO tokens, des actions euh, qui vont être euh, envoyées aux au DAO, au DAO token holders, aux anciens investisseurs. En fait, ils sont encore investisseurs, enfin, ils sont maintenant actionnaires. Et les Ethers des actionnaires vont être envoyés dans la DAO. Et donc la DAO va devoir faire consensus pour dépenser ces Ethers et financer des projets. Donc le cas concret, c'est effectivement The DAO euh, qui a eu lieu euh, en, mai 2000, en mai 2016, donc il y a, il y a, il y a à peine un mois, enfin il y a un mois, euh, enfin, à peu près, euh, dans lequel euh, effectivement euh, on voit un peu l'étape de création de la DAO. Et alors malheureusement, on voit, en fait, on voit rien du tout, mais on voit un peu les groupes sociaux qui se mettent d'accord et on voit qu'en fait, en fait, bah, on a euh, des, des, des groupes qui sont euh, assez puissants dans l'ADAO. Le principe de l'ADAO, c'est de protéger les actionnaires minoritaires face aux actionnaires majoritaires, d'accord Et euh, on va voir si, dans cette première expérience, euh, eh bien, on réussit cet objectif. Alors là, c'est une liste des actionnaires de l'ADAO et on voit un peu aussi, euh, eh bien, qu'on a euh, une majorité d'actionnaires minoritaires et une majorité d'actionnaires, enfin, euh, euh, une, une minorité, pardon, d'actionnaires majoritaires et une majorité d'actionnaires minoritaires, d'accord alors c'est assez compliqué en réalité de faire la corrélation entre euh, les adresses parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui contrôlent plusieurs adresses. Donc euh, c'est que euh, des suspicions, il faudrait, euh, il faudrait avoir plus de temps pour enquêter là-dessus. Alors dans votre DAO, vous avez un premier acteur qui est l'investisseur, qui est ce qu'on appelle le DAO, token, euh, le DAO Token Holder et on a un, un second acteur qui est ce qu'on appelle le Contractor. En fait, n'importe quel actionnaire de la DAO peut être contracteur et peut soumettre un proposal à la DAO. D'accord Le système de proposal, c'est quelque chose qui a été inventé par Amir Taki et qui a été introduit sur Bitcoin. Hein, Bitcoin s'améliore aussi. Il y a ce qu'on appelle les BIP, hein, les Bitcoin Improvement Proposal. On a la même chose sur Ethereum avec les Ethereum euh, Improvement Proposal. Et là, sur la DAO, effectivement, on a ce même concept de proposal. Donc on va avoir un contracteur qui va soumettre un proposal à la DAO, la DAO qui va sûrement accepter de financer le proposal ou pas, vous allez voter, c'est vous qui choisissez, vous êtes actionnaire. Et ensuite, le contracteur va s'engager à, à créer soit des produits des services que la DAO va pouvoir utiliser ou vendre pour faire du bénéfice. Donc là, dans le cadre de « the DAO hein, », qui est différent hein, de « les DAO », il y a « des DAO » et il y a « the DAO ». C'est un peu comme si euh, euh, je sais pas, euh, un constructeur automobile s'était appelé « the automobile hein, ». d'accord voilà, C'est un peu trompeur. <cười> euh, donc effectivement, on va, avoir, on va avoir tout ce mécanisme qui est assez intéressant. Euh, pour soumettre un proposal, c'est très simple. Euh, ça vous coûte euh, arbitrairement, hein, ça dépend après de ce que vous mettez dans le code, deux ETHER. Et euh, on va vous mettre deux éthers en, fait, en séquestre. Si vous faites un proposal sérieux, eh bien, effectivement, euh, ça veut dire qu'il euh, y a un business model derrière, ça intéresse les gens et il sera financé. Euh, on va soumettre votre proposal au vote à tout le, tout le reste des actionnaires. Et euh, si, effectivement, votre, votre proposal est euh, financé, on va vous rembourser, hein, d'accord Sinon, si vous faites euh, du spam ou si vous faites le troll, eh bien, euh, on va vous encaisser, d'accord euh, Vous pouvez faire aussi, par exemple, aussi un proposal pour augmenter le coût des proposals, d'accord C'est un, un peu vaste, euh, les, les proposals. Hein, ça, ça va de la recherche à la sécurité, à, à la création de services, mais euh, ça, va, euh, ça va vers tout. Hein, on, on va voir ça, on va peut-être un peu rigoler. Au niveau des proposales, on a deux types euh, principaux de proposals. on a les proposals un peu standards euh, qui durent euh, 20 jours, c'est-à-dire qu'on va soumettre votre proposal au vote pendant 20 jours, le dépôt minimum c'est 2 euh, ETH, mais on l'a vu c'est arbitraire, euh, et, et aussi euh, eh bien, votre proposal va être soumis au vote, et pour, pour que votre proposal puisse passer, il va falloir que euh, vous atteigniez un certain quorum. d'accord? Euh, donc, si vous êtes plusieurs, le quorum sera de 20%. Si vous êtes deux dans la DAO, il y aura toujours un actionnaire majoritaire et votre quorum sera à 53,33%. Euh, le split proposal, c'est une façon de euh, se séparer de la DAO. Si vous n'êtes pas d'accord euh, avec le, le, le, le consensus qui se passe dans la DAO, vous pouvez, vous pouvez euh, sortir de la DAO. Alors, la meilleure façon de sortir de la DAO, euh, la façon la plus simple, c'est de passer par euh, une place de marché et de revendre vos DAO tokens, vos actions, contre des éthers par exemple. C'est la façon la plus rapide pour sortir. Mais vous avez aussi d'autres solutions, qui est ce qu'on appelle le split, où là, effectivement, euh, le, le temps du vote est, euh, est, est abaissé, il est de 7 jours. Pourquoi bah, Effectivement, euh, si vous voyez qu'un qu qu proposal va passer, que vous n'êtes pas d'accord, eh vous avez toujours la possibilité d'anticiper et de vous séparer de la DAO euh, assez tôt. Bon, on verra un peu comment ça se passe. D'ailleurs, c'est ce qui va nous intéresser. Et là aussi, pareil, il n'y a aucun dépôt. Un petit mot sur le split proposal, et ça, c'est là, c'est assez marrant, en fait. Euh, c'est que euh, vous avez votre DAO, d'accord, sur laquelle vous allez euh, chercher à splitter. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle une child DAO. Donc, vous allez un peu comme une cellule, vous diviser. Euh, et il y a une des règles, en fait, sur, sur la DAO pour l'instant, c'est que... Euh, Bien, quand vous êtes créateur de la DAO, il y a 7 jours de proposal et il y a après encore nouvelles fois, une nouvelle fois 27 jours d'incubation. Et en réalité, vous ne pouvez pas empêcher d'autres actionnaires de la DAO de rejoindre votre split DAO, de rejoindre votre child DAO. Ce qui veut dire que si vous avez un actionnaire majoritaire qui veut vous rejoindre pour vous attaquer, il peut vous rejoindre. Alors après, vous avez encore vous aussi la possibilité de resplitter de votre split, d'accord Vous avez créé une child-child DAO de la child DAO de la DAO, d'accord Et cet actionnaire peut aussi vous suivre là-dedans, et en fait, bah, c'est ainsi de suite, ça, ça, ça, ça se fait en boucle. Et ça, c'est ce qu'on appelle des, euh, des stalk attacks. Les proposales, bah, effectivement, il y en a plein. Sur la DAO, euh, en moins de 24 heures après le crowdfunding, euh, on a eu euh, une dizaine de proposales dont cette euh, dixième euh, représentaient des splits proposales. Euh, en une semaine, on a eu à peu près une cinquantaine de proposales. Euh, et alors là, malheureusement, on ne voit rien et euh, on aurait pu peut-être un peu rigoler, mais ce n'est pas grave. Euh, C'est qu'il euh, y a eu à peu près une quarantaine aussi là, de splits proposales sur 50 proposales effectuées. Donc, euh, donc voilà. Euh, des petites... Des petites, euh, des petites, des petites euh métrique intéressante à partager. Euh, il y a plus de 99 d'abstention dans la DAO, d'accord. Ça aussi, c'est important de le dire. Euh, et là, voilà, il y a une petite blague. Do you believe in God euh, Voilà, voilà. Ça, ça c'est fun en fait, là, la DAO, hein, avant tout. Alors, le contenu d'un proposal. Bon, bah, effectivement, vous allez avoir un business model, vous allez avoir une liste de produits, puis vous allez prendre effectivement certaines responsabilités. Si vous êtes une grande entreprise, je sais pas, euh, par exemple. Euh, une grande entreprise dans l'industrie des, des registres distribués. Vous allez avoir beaucoup plus d'influence que le simple PECOS. Hein. Si vous n'avez pas d'amis, bah, vous n'allez pas avoir vraiment d'influence de, de, de, de, hein, sur, sur, les, sur les différentes propositions. Euh, pour participer à la DAO, bah, en fait, pas besoin de passer par votre terminal. Hein. Vous allez directement sur euh, des interfaces utilisateurs avec un bouton, alors là on voit rien du tout, oui, non, voilà, pour voter votre proposal, à savoir que, euh, par exemple, vous pouvez aussi voter à la fois oui et non si vous êtes indécis, d'accord Bon, après, il euh, y en a qui participent à hein, c'est beaucoup plus simple. Alors là, c'est aussi intéressant, donc on a vu qu'effectivement, on a des DAO tokens qui sont des actions, dès la première phase de création, après la, cette phase de création, vos DAO tokens sont adossés à des Ethers. Mais dès que la DAO commence à financer un proposal, dès, que, dès le, le, le déclenchement du financement du premier proposal, eh bien, on a un mécanisme qui se met en place, c'est-à-dire que on va échanger vos ethers, on va dépenser vos ethers, et à la place, on va vous euh, donner ce qu'on appelle des reward tokens, d'accord C'est-à-dire qu'en fait, on va adosser la réussite du proposal à vos actions. Tout simplement parce qu'effectivement, vos actions, on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir une place de marché et vous allez pouvoir les échanger. Donc, vous allez pouvoir investir dans une DAO, avoir un peu de chance par exemple, avoir un proposal qui réussit et vous allez pouvoir avoir euh, le, la valeur de vos actions qui va pouvoir augmenter. Vous allez pouvoir les échanger et faire une plus-value. D'accord C'est un fonds d'investissement. Hein ça, ça fonctionne comme ça. Après, vous pouvez faire des DAO un peu plus euh, sur de la gouvernance civile. Et là, effectivement, vous sortez un peu de ces concepts-là, vous supprimez les, les fonctions, vous rajoutez de nouvelles fonctions, etc. etc. Euh, donc, effectivement, on va avoir euh, des, DAO, euh, des reward tokens qui vont être générés en fonction du quorum atteint par euh, le, le, le, le proposal. Donc là, si on a un proposal qui atteint un quorum de 20%, euh, on aura, euh, euh, aura 0,2 euh, de reward tokens. Alors ah, j'ai mis un, un, un, un DAO tokens. En fait, pour un Ether, vous avez 100 DAO tokens pour euh, The DAO, mais euh, c'est pour être euh, beaucoup plus simple. Euh, donc, on a vu que dans la DAO, on a différents acteurs. On a les DAO token holders, les actionnaires, qui peuvent devenir parfois des contracteurs. Et on a aussi des curateurs. Alors aussi, pareil, hein, vous pouvez les laguer du code, si ça ne vous intéresse pas, vous forquez, il n'y a pas de problème. Euh, le curator dans la DAO, il sert surtout à quoi bien, Il sert surtout à rembourser les utilisateurs inactifs. Hein. Si euh, vous avez, euh, on l'a vu, il y a 99% de personnes qui s'abstiennent. On a des split proposals, euh, de personnes qui souhaitent, alors je ne sais pas s'ils euh, euh, sont en désaccord ou si c'est simplement se retirer de la DAO. Euh, mais euh, voilà, les curateurs, eux, ils servent un peu, ces sortes de modérateur, hein, dans lequel on va avoir une sorte de whitelist on va lister des adresses, euh, on va dire, des adresses euh, sur lesquelles on va pouvoir faire confiance. Euh, donc euh, voilà, au niveau des curateurs, ben, on les connaît tous en réalité. Euh, on a une douzaine de curateurs actuellement sur The DAO, et euh, neuf euh, de ces curateurs émanent de l'Ethereum Foundation. Donc là aussi, quand on a vu un peu euh, l'IPO, euh, on s'est aperçu qu'effectivement, euh, ben, les influenceurs, ils sont là. Donc est-ce que, est, euh, est que la DAO est réellement euh, décentralisée Est-ce que la DAO est réellement distribuée Est-ce qu'on a vraiment une, une gouvernance distribuée La question peut se poser. Euh, et c'est là où on va rentrer un peu dans euh, les, euh, les, les, les événements assez récents. Euh, ça, ça concerne euh, ce qu'on appelle euh, l'attaque euh, multistage. Alors certains parlent d'attaque, moi j'aime pas parler d'attaque, moi je préfère parler juste de multistage. Le multistage c'est euh, euh, un, un, un, un récursif call euh, sur une fonction split contenue dans ce fichier qui est euh, le DAO.sol. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait la DAO c'est tout un tas de smart contracts dans lequel, euh, dans lequel on utilise d'ailleurs le langage de transaction qui est Solidity, il euh, y a différents types de langages de transactions. Hein. Sur Bitcoin, c'est Bitcoin Script. Sur Ethereum, on a du, euh, du Lisk-like euh, euh, euh, language. On a du Serpent. Et euh, Solidity, qui a beaucoup plus de... De, de, de soutien de la part de la communauté et euh, effectivement, on pouvait importer d'autres fichiers ou créer des fichiers s'il y a des conditions qui sont remplies, etc. Nous, on va se concentrer juste sur cette fonction-là, d'ailleurs, que j'ai même aussi élaguée dans le fichier DAO.sol et euh, on va un peu s'intéresser sur la structure du code, savoir comment on fait quand on split en fait, de la DAO. Et bah, le fonctionnement, euh, il est logique en réalité. Hein, on va d'abord vous rendre euh, l'équivalent euh, en Ether de vos DAO tokens. Euh, et ensuite, effectivement, on va détruire vos DAO tokens et euh, ensuite on va faire effectivement la balance. Sauf que, euh, eh bien, il euh, y a une personne qui euh, s'est aperçue que si on faisait euh, le boucle de cette petite ligne là, là, on pouvait tromper le code et on pouvait siphonner la DAO en faisant une split DAO. Et c'est euh, exactement ce qui s'est passé. Alors. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, on a aussi explosé hein, le record du crowdfunding avec The DAO. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas sur TF1 que ça n'a pas eu lieu. Euh, c'est parce qu'effectivement, on a atteint... Alors j'ai mis 150 millions, en fait, c'est un peu plus. C'est même beaucoup plus. The DAO a réussi à accumuler plus de 150 millions de dollars. Hein. On, on verra ça un peu au, au bilan si on a le temps d'en parler. Et donc, euh, effectivement, si vous faites votre récursive call sur, sur, sur cette ligne-là, euh, dans cette fonction-là, euh, eh bien, euh, vous... Comment dire euh, vous, euh, vous arrivez à siphonner euh, la DAO. Ça a donné des idées effectivement à d'autres personnes euh, et la DAO s'est fait siphonner un peu de, de, de tous les parts. Hein. Euh... Alors, bah, effectivement, hein, sorry for you loose, hein, voilà, c'est code is low. Euh... fallait pas investir ou fallait auditer le code préalablement. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Hein, c'est kit qui est derrière le projet ZODAO et euh, effectivement, ils ont, euh, ils ont fait appel à des société de, de... Euh, des, des Booty Hunters, hein, pour, pour, pour voir s'il y avait des soucis là-dessus. Oh là, on ne voit rien du tout, c'est une horreur. Euh, alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est quand même, euh, pour euh, savoir si on doit parler d'attaque ou de Booty hunter euh, par rapport euh, au, au leak, là, euh, au siphonnage de, des 50 millions, hein, ça représente à peu près 3,6 euh, millions d'éthers. Eh bien, en fait, c'est plutôt la faute de Slowkit, euh, ce problème-là. Euh, c'est un problème qui a été identifié, euh, alors, je ne me rappelle plus du prénom de la personne, peu importe, qui, a fait, euh, qui, a, qui, en, qui en a averti SlowKit. Et SlowKit, effectivement, a euh, tout de suite euh, fait un, un fixe, hein, un commit sur GitHub, et, euh, et euh, s'en est fièrement félicité sur un communiqué de presse. Quand vous faites un fixe d'une DAO, Attendez que ça soit déployé, d'accord, avant de... Parce qu'effectivement, bah, si les nœuds ne sont pas au courant, vous, avez une personne, vous, vous la communiquez à une personne, la première personne euh, qui, qui, qui va savoir un peu euh, se démerder va, euh, va tout, tout de suite exploiter les failles. D'accord Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire le commit, faire euh, le, le, le, le déploiement d'abord en silence, en furtif, et ensuite faire un communiqué de presse sur le fixe, hein, tout simplement. Alors, ce n'est pas fini parce qu'effectivement, euh, la DAO, eh ben, euh, elle ne va pas se laisser faire. Hein. Quand, euh, oula, quand vous avez euh, euh, la DAO qui se fait attaquer, la DAO contre-attaque. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une white DAO qui vient de se créer. Euh, et qui, euh, en fait, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la stalk attack, euh, on a des white, euh, white hats qui, euh, euh, euh, qui, qui ont investi dans la speed DAO qui ont recréé une split dans la split da, dans, la, dans la child DAO pour re les 50 millions. Et l'attaquant ne se laisse pas faire, il a aussi re-splitté la DAO. Et en fait, voilà, on est dans une sorte de cercle virtueux. Euh, bon. le, le niveau bilan de ce DAO, bon, on ne va pas trop en parler, parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop le temps. Euh, par contre, je vous mettrai mes slides euh, ainsi que les sources euh, sur mon Twitter. Donc si vous voulez me suivre, hein, c'est euh, juste là, voilà, « euh, un petit mot pour aller un peu plus loin parce qu'effectivement le DAO c'est une expérience je voulais vous en parler c'est intéressant mais en fait c'est pas l'objectif principal hein. l'objectif principal surtout des ce que j'appelle des Ethereum guys c'est ce qu'on appelle les sociétés distribuées et décentralisées de façon autonome d'accord c'est mettre en place vraiment une sorte de démocratie non pas liquide non pas directe mais une démocratie temps réel d'accord avec euh, pourquoi pas hein, plutôt que de recopier les institutions euh, officielles et, euh, et les optimiser, repartir from scratch sur de nouveaux piliers, hein, donc des piliers de, de crypto-marché, crypto-collaboration, crypto-création, crypto-communication, etc. C'est quelque chose sur lequel je travaille, euh, c'est quelque chose que j'espère avoir la chance de présenter euh, un peu plus tard. Euh, vous allez voir, c'est très intéressant. Euh, donc effectivement, on change un peu de paradigme, on était euh, habitué à des formes de gouvernance plutôt euh, hiérarchiques, bureaucratiques, etc. Euh, là, on bascule sur des formes de euh, gouvernance hétéarchique, c'est-à-dire qu'on passe de la compétition à la collaboration. Alors on n'est pas non plus extrémiste, hein. euh, on pourrait dire que paradoxalement, euh, la gouvernance qu'on retrouve avec la proof of work sur le protocole Bitcoin, eh ben, on a des mineurs qui sont en compétition, donc il ne faut pas non plus être trop maximaliste. Euh, et donc effectivement, ben, euh, toutes, ces, euh, toutes ces nouvelles formes de gouvernance sont très intéressantes euh, pour euh, le futur. Ça ne va pas concerner uniquement que ce qui se passe sur Terre, hein, mais aussi euh, ce qui pourra se passer sur Mars. On a euh, Elon Musk de SpaceX euh, qui, euh, qui réfléchit déjà à ce genre de questions sur euh, quelle, quelle est la forme de gouvernance la plus optimale pour une colonie euh, sur, euh, sur un, un astre euh, différent de la Terre. Voilà, je vous remercie. Merci. Et donc, euh, je ne sais pas si on a un peu le temps pour euh, les questions. On a, on a cinq minutes pour les questions. <rire> D'accord. Bah, euh, je... Oui. Donc, pensez à utiliser le micro pour les gens qui sont en streaming. Alors, sinon, on peut courir, vous passer le micro, mais si chacun prend, pas euh... ce Ah oui, un système distribué un euh, système. Avec... <rire> Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Ouais, je trouve ça intéressant l'expérience des, des DAO. Oui. Euh, comment tu, tu vois ça Comment tu vois leur place dans, dans la société aujourd'hui C'est-à-dire, là on, on est sur des mécanismes financiers, etc. Ouais. Mais euh, est-ce que ça serait quelque chose qui resterait purement du domaine financier Ou est-ce que tu pourrais imaginer ce système-là pour, euh, oui. pour une petite entreprise, je sais pas, une pizzeria ou n'importe quoi et, et après, l'autre question qui, qui en découlerait, c'est euh, euh, quel lien avec euh, les, les taxations, c'est-à-dire avec le financement euh, de, de la société, c'est-à-dire euh, voilà, des infrastructures, euh, du domaine de la question. santé, etc., des couvertures sociales. Euh, voilà. Pour élargir cool. un petit peu le débat. C'est une très bonne question. Euh, alors, pour rester dans le concret, euh, oui, en fait, euh, l'expérience du fonds d'investissement, c'est qu'une expérience de, de, de DAO, hein, parmi tant d'autres. Euh, il y a eu, par exemple, quelques semaines, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, euh, le Blockfest, euh, avait organisé à l'école 42, euh, dans laquelle, effectivement, on a pris le code de la DAO de Slowkit pour le forquer et créer euh, une sorte de, de DAO euh, qui correspond aux règles euh, d'une association de loi 1901. Donc en fait, on peut, euh, on peut vraiment faire customiser ce système-là. Donc ça, ça, ça, ça concerne vraiment euh, tout le monde. Euh, je suis actuellement au, au, au forum euh, VivaTech euh, à Versailles. Et euh, on rencontre pas mal de personnes qui sont justement intéressées par ces formes de gouvernance. Et euh, en fait, bah, c'est juste une question de POC. Hein. Je, je suis aussi formateur, donc euh, on fait des ateliers, on fait du POC. Et euh, en fait, eh bien, on, on construit avec euh, des élèves euh, des formes de DAO qui pourraient euh, euh, correspondre à des besoins. Euh, concernant euh, une DAO euh, qui qui, qui, qui toucherait tout le monde. Euh, ça risque d'être assez compliqué, parce qu'effectivement, je l'ai dit, euh, c'est une technologie qui est fongible, donc il faut le faire par choix. Si, ici, il y a deux personnes qui sont intéressées pour faire une DAO et que les autres ne sont pas intéressés, ça va être très difficile à mettre en place. Donc, en fait, on est vraiment euh, dans une étape encore embryonnaire. Hein. On est en, simplement en pleine explosion cambrienne euh, de, de DAO. Hein, et, euh, et, euh, enfin, on ne vit pas encore cette explosion cambrienne de DAO. On est vraiment qu'à qu l'origine. Donc, euh, c'est euh, que le début, voilà. Euh, il va falloir un peu évangéliser tout ça, que les gens comprennent. Euh, c'est un peu compliqué à catcher parce qu'effectivement, il y a du code et les gens ont peur du code. Euh, on parle de réseaux qui sont décentralisés, mais en réalité, bah, effectivement, on s'aperçoit que les DAO, que ça ne va pas être vraiment décentralisé. Il va falloir faire confiance à des personnes qui vont auditer ce code-là. Parce que là, euh, on a eu 100, plus de 150 millions de dollars levés, mais personne n'a audité le code. Euh, donc, enfin, si, il y a des gens qui ont audité le code, mais euh, ça n'a pas été euh, si loin que ça, quoi, pour, pour qu'il y ait encore une sorte de, une sorte de faille. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Et la personne qui te dira qu'elle sait, bah, elle ment tout simplement. Ça se fera petit à petit, ça se construira au fur et à mesure, tout comme l'expérience Bitcoin, tout comme l'expérience Ethereum, tout comme l'expérience de n'importe quel autre euh, protocole de registre distribué. Après, j'ai bien évidemment mon avis personnel sur la question, mais je ne sais pas si je dois le partager en public. Euh, pourquoi pas <rire> euh, Moi, je pense sincèrement que le système de cotisation actuel est obsolète. Euh, on a une très mauvaise euh, idée de comment fonctionne l'économie. Euh, on est exclu de la politique euh, et on est aussi exclu de la politique monétaire. Euh, donc, euh, en fait, euh, on a l'impression voilà, d'utiliser des euros et d'avoir une monnaie officielle. Mais si on savait concrètement comment ça fonctionnait, si on se posait exactement la même question sur « mais comment fonctionne Bitcoin ?», eh bien, euh, je pense qu'on aurait des surprises et je pense qu'on aurait beaucoup plus de personnes dans les rues que euh, lors du, euh, de la manifestation du 11 novembre. Voilà, c'est mon avis. Oui euh, Est-ce qu'on peut le passer le micro Bonjour, vous avez un peu utilisé le mot démocratie pour parler donc, euh, de la partie. Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt de plutocratie, dans le sens où c'est ceux qui sont, ont la puissance, euh, qui ont le pouvoir euh, Ce n'est pas, pas par celui exemple, qui a plus de puissance parce que tu as, as, as une difficulté qui s'ajuste. Bah, Elle s'ajuste au fur et à mesure. Proof of work, ceux qui peuvent faire de la proof of work de masse, c'est ceux qui détiennent les data centers, et donc typiquement, c'est les GAFAM, la NSA. Enfin, qui, peut, qui a une capacité à produire de l'Ethereum Non, non, non, non. Euh, si c'est la proof of work, tu, qui a tu as ce calcul la proof, sur la proof of work, euh, tu as un algorithme cryptographique, d'accord. Euh, tu vas chercher à faire, à effectuer des euh, millions de haches par seconde, d'accord. Ouais, ça se euh, calcule, c'est un ordinateur, faut posséder des fermes. Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la proof of work, tu as euh, une sorte de croissance hein, qui se produit. Et là, on le voit un peu sur ce slide, Alors, si on peut le voir. Hein. Ouh là là. Et donc effectivement, si on prend Bitcoin comme exemple concret, on commence par des CPU. Là, effectivement, ça, ça reste assez décentralisé et il euh, n'y a pas de discrimination, c'est accessible à tout le monde. Mais au fur et à mesure que la difficulté augmente, on va devoir augmenter aussi le matériel. Là, euh, aujourd'hui, sur la Proof of Work de Bitcoin, tu es effectivement sur euh, de l'ASICS professionnel. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur euh, ces deux dernières années, on a explosé la loi de Moore. Aujourd'hui, on est à du 16 nanomètres et on va même arriver sur du 14 nanomètres. Ce qui veut dire que... Euh, à un moment où on faisait du x50 000 en termes d'innovation de, de, de, tous les trois mois, aujourd'hui, on, on commence à se stabiliser. Ça veut dire qu'effectivement, on va avoir du matériel qui va être, redevenir accessible à n'importe qui. Non, mais le data center, ça existe Ensuite, il y a... Oui, mais tu mines pas avec du data center. On l'a bien vu tout ah à l'heure. Bah, c'est la... ce qui se passe avec Bitcoin, justement. Non, non, non. Avec Bitcoin, tu mines pas avec du data center. Tu mines avec ça. des ASICs. C'est des, des circuits imprimés spécialisés. Tu, oui, si tu, ça, si ça, tu arrives bah, avec euh, un data center de Google pour miner bah, l'algorithme cryptographique Shadow 256, de euh, tu n'auras pas euh, le même taux de hash, tu n'auras pas euh, la, la même puissance de calcul. Et aussi, c'est aussi... Je ne sais pas si tu étais là au début, mais euh, il faut aussi retenir que tu as cinq consensus sur Bitcoin, d'accord Tu n'as pas que le consensus de la chocratie. Tu as les mineurs qui font consensus, tu as les développeurs du corps protocole qui ont aussi leur mot à dire. Si les mineurs ont fait un investissement et qu'ils ont un intérêt, mais que le, le, le corps protocole ne veut pas intégrer ces nouvelles fonctionnalités dans le, core, dans le, dans le protocole en lui-même, les mineurs ne pourront rien dire. Tu as aussi les commerçants, d'accord, qui aussi disposent de nœuds. Tu as aussi euh, tout ce qui est euh, place de marché, tu as les utilisateurs. Si tu as les développeurs de wallets qui décident de ne pas intégrer un BIP qui a été mis en place dans le protocole dans leur système, les utilisateurs ne le verront jamais, l'utiliseront jamais. Tu as une polémique actuellement sur BIP75 pour intégrer du KYC AML, donc tout ce qui est blanchiment d'argent, etc., on lutte contre le blanchiment d'argent. Pour l'instant, ça ne fait pas consensus, donc ce ne sera pas intégré. Tu as plusieurs personnes qui ont leur choses à dire. Il faut participer, voilà. il ne faut pas juste simplement être spectateur. Il faut aussi participer euh, sur les forums, sur les réseaux sociaux, donner, sa, donner son, son avis. Il faut, ne faut, euh, faut pas se laisser faire. Euh, donc, euh, ça prend du temps et l'énergie. Ça prend du temps et de l'énergie, mais euh, c'est comme tout. Hein. On a chacun nos centres d'intérêt. Et, et, et, oui, on a chacun nos centres d'intérêt. Mais là, euh, on ne parle pas du de l'iPhone 7, là. on parle de, quand même de, de gouvernance, de confiance et d'argent. D'accord donc, euh, je pense que euh, on passe tous du temps à faire nos impôts. Euh, si on pouvait faire autre chose, on le ferait tous. c'est parce que c'est important. Voilà. Là aussi, pareil, c'est important. Il faut passer du temps là-dessus. Oui Et puis après, on va devoir arrêter parce que... Mais on, on pourra reparler un peu après, si tu veux. Euh, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a tellement d'antithèses à développer que... Une petite question, la remarque c'est que j'avais lu le texte de Borsmeyer sur la taxe de DAO oui. et si j'ai bien compris, il y a eu tout un débat en fait, au sein de la communauté sur est-ce qu'il faudra, est-ce est qu'il un, un, un, est qu faut finalement un État ou est-ce est qu'il faut l'intervention de l'État ou est-ce que ça peut réellement se gouverner tout seul Et je voulais juste signaler que Bernard Stiegler, dont on a quand même un peu parlé hier, euh, parle de, de, la, de la nécessaire émergence d'une force publique, mais justement c'est un concept qui est beaucoup plus intelligent que celui d'un retour de l'État quoi. Et par, par contre, est-ce que, est -ce que cette force publique pourra exister via la blockchain J'avoue que je ne connais absolument pas assez bien le sujet pour, pour le dire, pour dire si c'est envisageable ou pas. C'est posé une super question et c'est vrai que j'ai un peu, peu survolé ma, ça. Ma, ça, c'est ma remarque. Donc, euh, attends, première. ma petite question, c'est juste euh, les gens qui ont fait le DAO, qui ont, qui ont fait, qui ont fait DAO en général, ils jouent à Nomix, non Qui ont fait le DAO Qui ont fait le DAO, le principe concept de DAO, et peut-être le DAO aussi. Ils, ils jouent à Nomix, non je, Nomix, je ne connais pas. Bah, c'est un, un jeu où tu inventes les règles au fur et à mesure. Euh, non, je ne connais pas du tout. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais par contre, je peux rebondir vite fait sur, sur la remarque. C'est vrai qu'on euh, a survolé un peu tout ça. Euh, tout à l'heure, on a parlé de système computer-driven et de système euh, social-driven euh, sur les protocoles de registres distribués ouverts, tels que euh, Ethereum, Bitcoin, etc. Généralement, on est dans du code islo, c'est-à-dire qu'on euh, suit les règles du protocole, même si, et ça c'est normal, hein, c'est du code, même si euh, parfois bah, ce n'est pas moral. Euh, quand on a eu les, euh, les investisseurs de Bitcoin euh, qui passaient par la place de marché euh, MTGOX et que MTGOX a fait faillite, eh bien, sorry for your loss, vous avez perdu vos Bitcoins. On ne va pas mettre à jour le protocole, on ne va pas intervenir, il n'y a pas d'humain qui interviennent là-dessus. Le problème avec Ethereum et The DAO, c'est qu'effectivement, eh bien, euh, Bon, on parlait de soft fork, mais ça, maintenant, c'est abandonné parce qu'ils ont fait ça un peu trop rapidement et on a découvert une faille. Donc, euh, maintenant, on parle plutôt de hard fork. Alors, savoir comment est-ce que ça va être intégré, ça, on n'a on a aucune idée. Euh, c'est encore en cours de, de, de, de, de discussion. En fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un, une annulation du contrat, du smart contract de la DAO. Euh, après, savoir comment ça va être mis en place concrètement, ça, je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, les, les développeurs non plus ne le savent pas. Euh, quand on a un protocole comme Ethereum qui vous explique que les contrats eurodatés sur leur blockchain, euh, enfin même sur la blockchain de tout le monde, parce qu'elle appartient à tout le monde, hein, les, les distribuer, euh, sont immutables et que d'un côté vous avez l'Ethereum Foundation qui au lieu de se consacrer sur euh, tout ce qui est éducation, développement du protocole, mais intervient sur le, le consensus, sur, le, sur les smart contracts. Alors, ils atteignent quand même un certain consensus, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'influence ou trop de manipulation euh, Est-ce que ce n'est pas aussi la même question qu'on peut se poser sur Bitcoin euh, bah, Du coup, on, on est dans une, dans une situation où on a un humain, des humains, qui vont intervenir sur un, un smart contract qui est censé être immutable, qui est censé être infalsifiable, qui est censé être inchangeable. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable schisme qui se crée dans la communauté. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir parfois pour des questions morales ou est-ce qu'on laisse le code s'exécuter tel qu'il a été écrit Voilà. Merci. Merci, mais on doit arrêter.